Qui, je vais partir en brille et devenir ouf Encore tes cabis, Qui m'appelle pour une c'est pouf Yo MC Kitty, DCT Cabi. Écoute faut vraiment que tu me file un conseil pour draguer les filles Tu sois rien chez moi la jolie Amélie Le problème c'est que j'ai rien à faire à part du pain de mie Le moins cher de France en plus S'il te plaît file-moi une astuce Cette meuf là faut trop qu'elle me Juste un petit conseil quoi j'ai pas d'oseille je peux pas la paye Allez MC Kitty fais pas ta crevarde regarde il y a plein de monde qui te regarde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 100 grammes de pas brisé, soit tu la fais, soit acheté Tu prends un plateau létal, une fourchette et tu l'emballes hein? Dans une poêle, tu fais rissoler de grammes de lardons jusqu'à ce qu'ils soient dorés Puis d'une manière délicate Tu les jettes sur ta pâte Et si jamais t'es végétarien, bah te laisses toujours les croquettes pour chat J'aime le tout, de 30 grammes de peur voire même de plus, si t'as pas peur Bien sûr, sois pas teubé En copeaux, ils doivent être coupés Mais pourquoi quand Yoda, je me met à parler Quiche Lorraine, la quiche Lorraine, la quiche Lorraine La quiche Lorraine, la quiche Lorraine, la quiche Lorraine demeurer, tu mélanges trois œufs et un qui de lait Et surtout, oublie pas la crème Putain, montre que t'as pas la flemme Assez le tout, ne sois pas un fou Cette pauvre muscade, sinon ça sera trop fade Sur ta pâte, verse ta mixture Et hop, dans le four, c'est pas si dur Cuis-la bien en 45 minutes Ainsi la quiche sera prête comme ta Avec cette recette, c'est qu'à n'importe quelle situation elle s'y prête Petite soirée aux grosses fêtes, elle va vous faire perdre la tête Simple et net, elle n'est pas prise de tête Pour pas savoir la faire, faut vraiment être bête Fiche Lorraine, c'était un Kitty En direct depuis la toile gros Ouais c'est ça, psychiti, Kitty C'est pas fini No!